Pour une nouvelle vidéo, je suis dans le jardin là. Je fais un petit tour de, de mes plantations, enfin de, de mes petits arbustes. Euh, là, on a un, un baie de goji que j'ai bien taillé. En fait, j'ai vu sur internet qu'il fallait beaucoup tailler le baie de goji chaque année euh, et que plus on le taillait, plus on aurait de, de beaux fruits. Donc, on aurait plus de fruits, en, en, une plus grande abondance de fruits en le taillant, euh, en le taillant un maximum. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait donc euh, j'espère qu'il va bien reprendre en fait c'est la troisième fois que je le déplace parce que à chaque fois je, je, je, je lui trouve une place qui convient pas parce que je, je fais des choses à l'endroit où il se trouve donc du coup je suis obligé de le bouger donc j'espère que cette fois-ci ça sera définitif pour lui en tout cas parce que c'est vrai que ça a tendance à, à vraiment à se déployer en fait les branches sont très longues elles ont tendance à, à ployer sur le sol en fait c'est assez pleureur comme, comme porc donc euh, c'est donc quand même assez encombrant euh, par contre ça a l'avantage de marcoter tout seul En fait, euh, moi j'en ai donné un à mes voisines euh, suite à un marcotage euh, euh, naturel donc euh, c'est ce qui est bien avec le goji c'est que on peut vraiment le multiplier euh, sans aucun effort et si on soi-même on décide de marcoter euh, les branches il bah, n'y a aucun souci, ça va, ça va prendre quoi donc, euh, j'ai mis un Asminia triloba donc un, un asiminier en fait euh, qui donne de très gros fruits, euh, je crois que ça fait dans les 400 grammes donc euh, voilà j'ai jamais goûté les fruits donc j'espère que c'est bon euh, j'ai repéré ça sur internet et apparemment euh, c'est vraiment un arbre intéressant il, il sait se défendre tout seul en fait dans ses feuilles en fait il y a un produit en fait euh, anti. En, antiparasites en fait qui, euh, qui lui permettent de, de vraiment bien le protéger donc il est très peu sensible aux maladies voire pas du tout donc on va voir ce que ce que ça donne si euh, quand ça va commencer à sortir euh, que les, les bourgeons vont, vont sortir ce que je trouve en dessous des sacs que j'ai posés des sacs de feuilles je pense que ce sont des, des, des verres à compost Il y en avait un petit peu plus tout à l'heure. Là, il y en a deux en fait. Un petit point sur le... sur mes pommiers. Donc euh, voilà, je les ai taillés. Moi, je les utilise plus pour l'ornement. Hein. Si j'ai des pommes, tant mieux, mais c'est pas vraiment le but du jeu. En fait, c'est vraiment de l'ornement. Et entre les deux, j'ai mis un, arbu... un à fleurs, donc qui permet de bien euh, activer la, la floraison avec les, les deux autres pommiers. En fait, c'est un Malus Everest. Donc, euh, ça fait énormément de petites fleurs blanches. C'est vraiment très joli pour ceux qui connaissent. Donc, euh, bon, on voit que ça, que ça, ça, ça, ça s'ouvre bien. Donc, ça sera, ça sera vraiment joli quand ça sera fleuri. Donc là on a un grenadier à fleurs, donc je ne sais pas s'il a survécu, il paraît un peu sec, hein, je ne sais pas, j'avoue que j'ai un doute. Je l'ai mis l'année dernière, donc je ne sais pas. J'ai mis un vrai grenadier avec mes, mon coin, dans mon coin petit fruit, mais j'avais commencé par mettre ça. Ça fait aussi des, des grenades, mais minuscules en fait, c'est vraiment de l'ornement, donc voilà, on verra ce que ça donne. Macaron a trouvé le trou d'une taupe, je pense, une taupinière. Pousse-toi, canet. On le voit, là. Il lume le... Il y bébête, une bébête, Macaron Il y a une bébête Il sent quelque chose, hein. il, sent la, il sent la taupe, hein, je pense. C'est son sport favori, attraper les taupes. Et moi, ça m'arrange parce que comme ça, j'ai pas besoin de le faire. Il y a une bébête, Macaron Hein Elle est où, la bébête Cherche Allez, cherche, Macaron Elle est où, la bébête Allez, vas-y, Canel Allez, chope, la bébête C'est bien, les toutous Côté les jonquilles, qui sont bien sortis depuis un petit moment, déjà. Voilà, chez... Euh j'ai ajouté trois pieds de cassissier qui était en promotion là, chez gamme vert ils vendaient ça euh, je crois dans les Pff, je sais pas si c'était c'était 10 euros j'avoue que c'était vraiment un super prix donc euh, je pas hésité. j'avais pas de cassissier donc euh, pour faire les confitures ça peut être sympa voilà J'ai aussi pris des, des, des pieds de framboisier à grosse framboise. Alors je ne me rappelle plus la variété exacte. Donc pareil, une promotion de 5 pieds en racine nue. Je crois que c'était même pas 10 euros, je crois. Donc j'en ai mis deux là. Un autre ici. Donc euh, bon, dans la partie... Euh, je me demande d'ailleurs si mes chiens n'ont pas mangé. Il y a une drôle de tête je me rappelais pas euh, que ça avait été euh, arraché comme ça non je pense que c'est les chiens qui l'ont mangé donc euh, voilà bon, sur les cinq euh, j'espère qu'ils vont pas faire la même chose à tous donc encore un ici et j'en ai encore un autre en pot, donc au cas où je remplacerai l'autre voilà et on voit on voit que les graminées commencent à, à repousser contrairement euh, aux autres euh, que j'ai un peu plus loin devant la maison, qui sont encore euh, jaunes ceux-là sont bien verts déjà donc ça devrait être euh, assez sympa d'avoir une petite haie de graminées euh, pour masquer un peu le jardin pour, euh, pour permettre de, de ne pas voir tout de suite euh, le jardin de le découvrir euh, plus euh, qui est un peu de suspense avant d'entrer directement, de voir tout de suite ce qui se passe dans le jardin. Le cône, les cognassiers euh, euh, à fleurs, c'est pareil, ça ça devrait pas tarder à s'ouvrir. Les cerisiers à fleurs, c'est pareil, j'en ai euh, trois. Euh, Celui-ci, c'est un colonnaire. En fait, j'ai deux cerisiers à fleurs colonnaires. Et j'en ai un autre, plus classique, avec une forme classique de cerisier. Voilà. Celui-ci, c'est un liquide en bar, je crois, liquide en bar statufilia, ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle jamais le nom exact. Je crois que c'est ça. sorbier des Oiseleurs, qui est déjà pas mal. Un Cornus coussa Milky Way, et ça, ça donne des fruits comestibles. Alors l'année dernière, j'en ai eu deux, mais j'ai pas été assez rapide, les oiseaux les ont mangés. Donc cette année, j'espère qu'il y en aura plus, et surtout, je ferai beaucoup plus attention à ne pas me faire voler, faire voler mes mes petits fruits pour, pour voir ce que ça donne. Et là, on a un poirier à fleurs. Donc, un poirier à fleurs, pareil, colonnaire. En fait, j'ai mis que des arbres colonnaires ici parce que j'avais un espace qui était beaucoup plus restreint. Donc, c'est un pyrus chanticleer. quelques autres arbres que je vous montrerai quand ils seront, euh, quand ils seront en fleurs. Bon, le macaron a fini, euh, a fini euh, de, de chasser là, il se repose. Voilà, on va passer dans la serre. A tout de suite. Un petit tour de serre euh, pour vous montrer que bah, les salades en fait quand je les laisse à l'intérieur. Ça pousse euh, bien mieux. Euh, ça pousse bien mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc euh, c'est clair que je ferai tout le temps comme ça. Faire pousser à l'intérieur, c'est pas une bonne idée. La preuve, ça file régulièrement quand euh, je le fais. Donc euh, voilà. Bon, là j'ai acheté. Euh, quelques plans chez vert parce que je voulais vraiment en avoir plus rapidement donc je pouvais pas trop attendre enfin j'avais pas envie d'attendre en tout cas Voilà donc là on a Donc là c'est les échalions donc ils sont assez bien ils sont pas mal ils ont de belles couleurs je crois voilà, c'est les oignons rouges. Il bon, y en aura peu, hein. apparemment. Il faudrait que j'en refasse. Et ça, euh, ce sont les oignons jaunes, je crois. C'est de l'autre côté. Ah, je ne l'ai pas mis, mais je sais que c'est les, les oignons jaunes. Quand les premières salades que j'avais faites, euh, bah, elles sont pas mortes, hein. il y en a toujours un peu qui poussent, mais bon, il y en aura peu. Par contre, j'en ai refaites, et je vais vous montrer ça. Donc là, on a un, un chou kale qui pousse pas mal, que je voulais vous montrer aussi. Toujours des petites salades spontanées qui poussent. Je sais plus ce que j'ai mis, hein. il faudrait que je le note, et là, j'avoue que j'ai été un peu... J'ai fait ça un peu à l'arrache l'année dernière, donc euh, voilà, là ça continue de pousser mais je sais pas, je trouve qu'elles n'ont pas une belle couleur, donc euh, on verra bien. Je vous montre ce que j'ai mis dans la serre, dans la mini-serre, des radirax, je crois. Voilà, oui, c'est ça, donc que j'ai fait pousser euh, initialement à l'intérieur et que j'ai transféré ensuite euh, Ici, donc ça pousse, je sais pas si ce que ça va donner. Bon, il faut que j'arrose tout ça, mais ça a l'air d'aller. Là, on a le persil et la ciboule, donc euh, qui pousse pas mal. C'est pas c'est pas vilain. Donc là, on a des oignons encore, et je crois que les autres c'était des poireaux. Donc il euh, faudrait que je vérifie. Donc là, c'est les salades que j'ai repiquées, les plantules. Euh, je sais pas ça a l'air d'aller mais euh, elles ont drôle de, de couleur. Et là c'est d'autres salades encore que j'ai refaites mais cette fois-ci que j'ai laissé euh, de a à z à l'intérieur donc euh, vraiment euh, elles ont déjà une plus belle tête que celle que moi j'ai faite. Donc euh, il est clair que je ferai tout le temps comme ça. Ben écoutez, j'ai fait le tour il hein, n'y a, a pas énormément de choses qui poussent donc euh, bah, si vous avez aimé cette vidéo euh, mettez un pouce en l'air ou euh, partagez la et euh, si vous n'êtes pas encore abonné euh, abonnez vous euh, comme ça vous recevrez une alerte chaque fois que je sors une nouvelle vidéo pour vous tenir informé à bientôt